On vous emmène au Sommet des Entrepreneurs, un événement organisé par le Ventolab chaque année. Le Sommet, c'est un moment de rencontre idéal pour les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain, avec des ateliers, des talks, un marché de start-up, des rencontres et des conférences. Alors l'objectif pour nous aujourd'hui, ça va être de montrer nos lunettes connectées. Si on va filmer les réactions des gens, voir ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils sentent et euh, qu'est-ce qui se passe quand on porte un dispositif qui est comme celui-ci. Suivez-nous. Et ça, ça vient devant tes sous-tu Tes oreilles, tu as tes oreilles. Que <rire> beaucoup de cheveux. Oh putain, c'est excellent. Et du coup, je dois faire défiler quelque chose. Et vas-y, si tu lâches tes mains. Bah, parce qu'en fait, là, j'ai mes cheveux qui. Ah ouais, qui. Euh... qui, qui J'arrive pas à le mettre sur mes oreilles à cause de mes cheveux. Donc... Sinon, première impression Bah, moi, je te dis, je m'attendais pas du tout. <rire> Et en vrai, tu vois, ce genre de truc qu'on voit un peu dans la science-fiction, etc., t'as l'impression que c'est gênant, que ça vient devant toi, que ça te prend toute ta vue, mais pas du tout. Là je vous vois, je vois le truc en même temps, j'ai juste à changer deuil, on va dire, pour regarder, et en vrai, c'est super. Là franchement, je suis, je suis ravi de voir ça, <rire> je suis content. Ah oh, c'est trop bien. Comment on est <rire> Ok, ok, okay. Oh, oui, c'est Claude Simon <rire> Là ah, oui, faut le mettre devant les yeux. Ah ouais, mais je... comme ça je peux... Ah ouais, ah ouais <rire> C'est me à poil C'est incroyable. Légumes Légumes, en boulangerie. Et en même temps, tu peux voir les gens, tu vois c est c est assez assez cool. Parce que tu peux, tu peux déplacer ton regard et, et regarder les autres personnes. Et ensuite, tu vas te refocaliser sur le truc sans, sans que ce soit trop perturbant. Ah, c'est marrant. Et c'est quoi ton... Comme euh, est ravi, C'est clair, c'est précis. Est-ce que c'est contraignant merci. C'est très facile de dézoomer en fait. Enfin, ce que je veux dire par là c'est que euh, euh, le, ça ne demande pas un mouvement d'œil important pour voir autre chose. Donc si tu imagines que tu es mobile, tu aurais sinon le euh... dézoomer. Mmh. Bah, là je te regarde, je vois mes écrans. Là je vois. Ouais, euh, le, le, le mouvement, bon, c'est à ajuster parce qu'il euh, y a aussi le mouvement de la tête qui pour, par moment je vois plus qu'à moitié. Mais, mais, mais, mais sinon, globalement, euh, je préfère ça au truc que j'ai dans ma bagnole. <rire> la, route, la route. Ah, ouais. Ouais. Je me pose plein de questions au niveau du cerveau, en fait. Mais non, mais parce que... Euh, c'est un peu comme euh, le, le mal de voiture. C'est le cerveau qui, qui est complètement perdu entre euh, ce qu'il voit défiler, ce qu'il voit d'un machin. C'est un C'est un peut-être que tu mets au niveau de... Ok, donc, Ouais, au-dessus de tes oreilles. Ça repose sur tes oreilles Je peux enlever les lunettes euh, Normalement, ça marche. Ouais, c'est bon. Tu peux ça Tu peux faire comme ça tu peux l'orienter ici, euh, tu vois. c'est bien. Voilà. Et alors, maintenant tu imagines être en train de te balader, et de trier de, de des trucs devant toi, et es, est-ce que tu l'as trié et mis sur Ok. Ok. C'est quoi ta première réaction Est-ce que euh, c'est est agréable euh... C'est agréable euh, C'est... Euh... J'essaie je, de trouver un mot, c'est euh, déroutant. Et pourquoi euh, Parce que j'ai l'impression de d'être libre de tous mes mouvements et d'avoir quand même un support, euh... enfin je peux, enfin, en théorie <rire> euh, Et en plus on, on voit très bien. Et c'est pas un truc euh, style lunettes, je trouve que c'est léger et euh... donc euh, ça, ce qui rend le truc très libre et très... Euh... donc c'est cool. Et ça fait un peu Futuri, ça fait un peu Made in Black, euh... donc c'est cool. je vois et mes produits donc dans le monde réel et en fait dès que ben, j'ai oublié quelque chose ou je sais ce qu'il y avait sur la liste mais en fait je, je regarde juste mon point droit, je regarde et en fait je, on voit bien quoi donc il n'y a pas, pas pardon, je n'ai pas vraiment l'impression que je dois faire un effort supplémentaire pour voir des choses voilà je vois les viande ok je cherche la viande puis je vois quoi, entrecôte, bébé je cherche l'entrecôte oui franchement là je veux dire le passage entre le réel et le virtuel n'est pas du tout choquant quoi en fait. On se retrouve vraiment bien. Franchement c'est cool. C'est quoi Dans le sens où on s'attend pas avec un petit écran à avoir toute la lunette qui va tourner et qui on va dire dans le truc Donc ouais, ça fait un petit temps que j'en entends parler Et là, l'avoir en vrai pendant ses main c'est chouette Est-ce que vous avez une première impression Ok ouais, mais c'est Ok, à mon avis il est pas super bien... Si je veux voir correctement devant moi, je dois baisser un peu Mmh. Beyond, okay. Et en termes de focus, si vous marchez par exemple, si vous euh, imaginez que ouais. vous êtes un préparateur de commandes. kg, euh, Est-ce que allez, pour focus, l'information, puis après se focus sur sa direction Oui, ça ça va. Hein. Et là il faudrait, je crois qu'il faut un peu le régler, il faut avoir l'habitude, il faut un peu le régler. En vrai je te dis tout ce que je pense. c'est pas mal, sauf que le problème c'est que ça bouge, on ne prend pas tout le temps tout, mais on s'est resté interactif avec tout le monde et en même temps voir ce qu'on peut. C'est comme si avait un petit texte dessus, on pourrait lire et en même temps parler aussi. Donc c'est pas mal, l'idée est pas mal. C'est un on est très bien. Ici, c'est juste pour quelqu'un qui n'a pas de monture. Il faudra peut-être une adaptation. Ils viennent se fixer sur les branches. Notre mécanicien travaille, mais il n'est pas là. D'accord, ok. Mais Alors ici, tu peux l'orienter un peu comme tu veux. Tu quoi exactement Ah ouais, avec les commandes. Avec la tabarature de commandes. Et ça ne gêne pas très ça. Si la couper, tu vous en mettez une autre. Euh, ouais, ici, c'est vraiment le démonstrateur. Ouais, mais c'est pas mal. Vous êtes intéressé par ce produit Vous voulez le tester bah, Contactez-nous.